Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 188 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Avatar, voilà, Avatar le jeu, alors bon, le, le nom entier est James Cameron's Avatar The Game, euh, donc vous connaissez tous le film Avatar et ils ont fait un jeu, donc un jeu forcément à licence qui, on va le voir, n'est pas euh, à la hauteur de la, de, euh, du film, du film qui, bon, euh, enlever les graphismes, euh, n'a pas grand intérêt pour ma part. Euh, donc, vous voyez, le, on va voir le jeu. Donc, bah, ça charge, c'est un petit peu long. Allez, voilà. Ubisoft présente Avatar The Game. Appuyez donc sur une touche. Regardez comment c'est beau <rire> l'écran. L'écran, de toute façon, on va tard. Je m'attends à ce que ce soit un jeu qui soit beau. Euh, donc, c'est parti. On fait une nouvelle partie. On choisit le personnage. Donc, on va jouer euh, lui. Il a l'air bien. Voilà, il a l'air sympa. On va lui donner un nom, un prénom, donc euh, Stage 1. Pour changer, des fois j'alterne entre Sylvanus et Stage 1 sur les noms des, des personnages. Donc là pour le coup c'est Stage 1, bon ça c'est un nom à la con, on est d'accord. Euh, votre indiquant, toujours le conseil. Allez, cinématique. À chaque fois, je leur dis ne m'envoyez plus de soldats. Et à chaque fois, ils m'en envoient d'autres. Je suis spécialiste des signaux. Oui, bon, pour moi, c'est du pareil au même. Enfin, je m'occupe pas de vous sur Pandora, Pigé. Ça, c'est le problème d'Arthur. Mais si vous déconnez, ça devient mon problème. Alors, c'est extrêmement simple. Déconnez pas. C'est compris. Bon, vous allez oublier illico vos rêves de vacances. Si vous jouez au cowboy comme les autres Marines, je vous donne à peine deux semaines. Je vous assure que Pandora est la pire planète de la galaxie que vous ayez jamais vue. Mais si vous restez ouvert, sa récompense dépassera alors vos rêves les plus fous. foyer, l'Enfer. Officier Midori. Mais oublions les formalités, vous pouvez m'appeler Kendra. Je suis chargé de votre accueil ici. Lequel de vous est Ryder C'est moi. Bon, tu ne bouges pas. Les autres, montez à bord, on va vous conduire au complexe central. Et donc c'est à nous de jouer dans ce jeu qui est donc à la troisième personne. On a dans le papier, contrôle de notre personnage. Oh putain, il me parle déjà. Falco C'est lui qui t'a fait venir. Il t'expliquera tout ça. Mais d'abord, il faut te remettre en scène. Wow, j'ai dormi pendant 5 ans et ça démarre à fond. Il s'est passé plein de choses pendant ta stase. Et pas vraiment des meilleures. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Allons voir ton avatar. Le docteur Monroe devrait l'avoir préparé. On y va C'est une blague J'en rêve tous les jours depuis 5 ans. Fais attention avec le Docteur Monroe. Il traite les avatars comme ses cobayes personnels. Donc voilà, on va enfin vraiment commencer. On va aller voir le Docteur le Monroe. Euh, donc là, j'explore je, un petit peu quand même euh, là où je suis arrivé au niveau des graphismes. Euh, ouais. Bon. Ça pourrait être un peu, un peu mieux fait. Euh, sachant que ça lag un peu pour le peu de graphisme qu'il y a, enfin pour la qualité qu'il y a, ça lague un peu. Donc là j'ai un cercle lumineux, je pense que c'est pour me dire là où je dois aller. Euh, donc là elle arrive. Allez, viens Viens chercher bonheur chez Marchand de journaux. Voilà. Euh, décontamination sûrement, un truc comme ça. Ah non, c'est pour, pour l'air, parce que du coup, l'odeur dehors, dehors on mettait un masque pour respirer. Et dedans on met pas de masque. oui C'est une sorte de décontamination. Donc je suis le, la minimap en bas à droite. Je la suis pour aller là où on me dit d'aller. D'ailleurs, tiens, ça c'est un labo. Ah, d'accord. d'accord. Euh... On passe ici, ici. La porte se ferme. Non, il n'y a pas de décontamination encore, non C'est un peu long, voilà. Euh... Ouais, alors on doit aller de l'autre côté là-bas, c'est qu'un bonhomme avec une... avec un point d'interrogation. Voir ces machines-là. Voilà. Tiens, notre spécialiste des signaux. Il était temps que vous arriviez. Vous êtes en retard dès le premier jour. Allez dans le caisson de lien. Je vais vous installer dans votre avatar et voir si vous valez les millions dépensés pour vous faire venir ici. Allez, vous n'êtes pas payé à l'heure. Oh, mais enchanté, moi aussi. Officier scientifique Victor Monroe à votre service. Et ce n'est pas parce que votre ADN est rarissime que ça vous donne le droit de faire le malin. Bougez-vous Ça va faire un peu bizarre. Doucement, vous risquez d'être un peu désorienté. Tout va bien, Ryder. Tout est OK. C'est très bizarre. Tout est normal. Vous résistez très bien. C'est un début, Ryder. Tout va bien. Hé, hey, tout va bien, Ryder. C'est normal. Asseyez-vous, on va vous renvoyer. Vous vous débrouillez plutôt bien. Avec mes réglages, vous ferez partie des meilleurs. Vous êtes un beau spécimen, Rider. Allez, filez L'officier Midori vous attend. Mission terminée Alors, il faut que j'aille voir maintenant le... Ah bah tiens, il est là. Le fichier Midori, écoute, il est pas loin. Hein. Ah, allez, allez, bon, et à viens à les les portes allez, allez. Allez, parle-moi. Parle-moi, j'ai dit. Vas-y Le commandant Falco t'attend. Il a hâte de te rencontrer. D'habitude, il ne s'occupe pas des avatars. Il les déteste. Les gens ont une dent contre les avatars Comme je te l'ai dit, il y a ici des choses qui te dépassent. Tu ne voudrais pas être mal vu Prends l'ascenseur et va voir Falco. Bonne chance, Ryder. Ouais. Merci. Et on est reparti. On va aller voir donc l'autre bonhomme. On va prendre l'ascenseur. Donc Je ne sais pas où il est. Donc ça, c'est pas un ascenseur, déjà, normalement. Ou alors, il est très mal fait. Euh, donc, on va suivre la flèche sur le radar. Allez, c'est parti. Ta -da -da -da -da -da -da. Taio. On est pressé. Hein. Allez, allez, allez, allez. Hop, ça va être ici. Ici, on tourne à droite et on tourne à gauche et... Oh, c'est alors un ascenseur Oh ça alors... Allez Je sais pas pourquoi ça charge. Euh, c'est un ascenseur, quoi. D'accord. Ça nous ramène à la sortie de l'ascenseur. Ok, d'accord. Ils sont pas emmerdés à faire l'ascenseur, ils ont dit, tiens, on va faire un, un truc de chargement au milieu. Ils ont chargé les deux niveaux de, ah, les ben deux ben. Niveaux de la base différemment. J'ai du mal à croire que tu sois enfin là. Ça doit faire une éternité que j'ai signé tes ordres de service. Je viens au rapport, chef. Oublie les formalités, Rider. On a une situation prioritaire. Un membre du programme Avatar transmet des renseignements top secrets à la tribune à vie du coin. S'ils apprennent ce que nous préparons, on risque d'avoir une belle révolte indigène sur les bras. Qu'est-ce qu'on prépare exactement Tu le sauras bientôt. Je me suis battu pour te faire venir ici. Tes talents pour le décryptage sont sous-estimés sur cette planète. Si tu joues bien, tu iras loin. Sinon, cette planète te recrachera comme un vulgaire déchet. Je ferai de mon mieux. Pour l'instant, tu dois trouver cette taupe. Prends ton équipement et fais-toi conduire à la base du lagon. Et au pas de course. Allez, donc la mission, si nous l'acceptons, c'est d'aller au lagon. Oh, j'ai fait un joli riment. en oh, c'était beau. Euh, les... Donc on redescend Ah bon on va se retaper un chargement Ah <rire> voilà à tous les coups hein. L'ascenseur c'est trop dur à faire euh... <rire> Voilà Sortie de l'ascenseur Allez on y va On sort dehors normalement On va voir euh, en fait le... le mec Avec son vaisseau là dehors Voilà encore Une euh... décontamination On remet le masque Ouais voilà, et on va voir, ah bah tiens, directement lui, avec une petite map-monde sur la tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Alors le map-monde, d'accord, donc c'est une terre qu'on peut tourner. Putain, c'est quoi ces continents <rire> D'accord, euh, et donc on va aller là, ouais, double-clic. Euh, oui, je veux aller là, lagon, lagon bleu. c'est J'aurais chanté, c'est un lagon bleu Non, c'est une maison bleue Non, ouais, non les petits moments de musique de merde de la journée quoique je sais même plus qui c'était euh, qui chantait ça de la maison bleue hmm. ouais, je vais pas dire de conneries donc je vais pas lire. Donc, euh, le dire donc cinématique oui le lagon bleu nous avons clôturé tout le secteur une vaste zone sauvage pour visiter la planète c'est de loin l'endroit le plus sûr comment est-ce qu'on peut visiter une planète derrière une clôture sérieusement je vais vous dire il faut jamais sortir de l'enceinte il paraît qu'une plante a bouffé le droit d'un type. Imaginez un peu. Vous êtes sérieux Je déconne pas. L'officier Midori vous attend près de l'entrée principale. Nous voici arrivés au lagon bleu. Euh, alors c'est une forêt, se hein, ressemble à une forêt. Donc on a une arme cette fois-ci, maintenant on peut, on peut tirer. Alors, on parle à Attends, la... On a des hommes coincés hors des clôtures. Ils signalent des loups vipères qui viennent sur eux. Des loups vipères Tu vas adorer. Tu sais manier une tourelle Euh. Parfait. Grimpe à la porte principale et balance un tir de couverture. Alors, mission, récompense, 500 XP. Donc il y, y a une histoire d'expérience. Qu'est-ce qui se passe Ah, des loups vipères. C'est donc ça, les loups vipères. Mec mecs, ils se font bouffer par, par des chiens. Des chiens qui ressemblent à des... Des chiens aliens, en fait. Euh, allez, on va aller les aider. C'est là-bas que ça se passe. Pourquoi elle a trois petits points au-dessus de la tête Là, Je sais pas, elle doit être déçu. Allez, donc il faut normalement que j'aille en haut à droite, là-bas. Vous voyez où c'est orange, en fait. Heureusement que ça m'aide. Euh, pour aller à tirer sur les loups vipères. Et ça lag très fortement de mon côté. C'est pas tellement fluide hein, ce jeu. Allez, hop, hop, hop. Monte. <rire> Allez, monte pas les chairs. Mmh. Voilà, on va se servir de la machine. Hop, si c'est pas beau ça. Allez, on va dégommer du, du, du lobby-pair là. Voilà, 30 plus 30 XP si c'est pas beau. Donc j'ai une barre d'expérience en haut à gauche. Ouais. Ouais. 2 sur 5, 3 sur 5. Donc il y a une sorte de compteur en fait. Euh, il faut que j'en tue un. Il faut que j'en tue un certain nombre, non 3 sur 5. Ouais. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse exactement. Euh... Ouh là là, j'ai gagné plein d'XP là. Ouais, 4 sur 5 sauver les soldats. Objectif atteint. C'est terminé. Normalement, j'ai pas besoin de d'en tuer d'autres. Donc, on va redescendre. Si on peut. Si je peux redescendre, s'il vous plaît. Non, bon bah voilà. Saut de l'ange, génial. Comme ça, au moins, je perds un peu de, un peu de... de vie. Même si je ne sais pas pas voler. Le truc de gauche. Ah, cinématique encore. C'est pas fini, on a encore un gars sur le terrain. Prends un buggy et va l'aider. Il s'appelle Dalton et il est mort de peur. Qu'est-ce qui lui fait peur À toi de le découvrir. Allez, ouais, donc cette fois-ci, il va falloir s'aventurer en dehors de la base pour aller récupérer l'autre mec qui a peur et on sait pas pourquoi. Et euh, je pense qu'il doit se faire attaquer par de loups hyper ou des trucs comme ça. Ou une plus grosse bestiole, je sais pas. Alors eux ils ouvrent là, ils ouvrent le portail, c'est gentil. Et donc on y va, on va suivre la mini -map. Je vais essayer de pas trop m'attarder parce qu'on va croiser des bestioles. J'imagine bien que ça va pas être aussi simple. Ah bah tiens, des bestioles comme je disais. Allez, on en écrase une ou deux. Ça c'est quoi ça D'accord. Je viens de passer à travers des plantes. D'accord. Je sais pas du tout ce que c'était. Ça repousse. Et ça disparaît quand je passe dessus. D'accord, hop là, donc c'était à droite. J'ai failli rater l'embranchement. Putain, ça pouvait pas être super simple. Non, non, pas du tout. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il y a un truc à cramer là Je me fais attaquer par des. Pourquoi je peux pas aller plus loin Il y a deux rochers là, pourquoi je peux pas passer Et c'est quoi ce truc là qui clignote Alors attendez, il y a les bestioles là qui m'attaquent. Casse-toi. Je viens d'exploser les vitres de, de la voiture. C'est beau. C'est quoi ça? Et voilà. Ah, d'accord, c'est un bloc de munitions. D'accord, donc c'est bien fait exprès. Ouais, J'étais bien obligé de descendre là. Et je suis bien obligé de, de me barrer à pied jusqu'à jusqu l'emplacement du mec. Initiation talent. Oui, du talent. Appuyer sur euh, les 1, 2, 3, 4. Mais en fait, c'est 1. un ouais, 1, 2, 3, 4. C'est le, le et commercial, le, le et accent, accent aigu. L'apostrophe la et, euh, enfin, et la guillemets. La guillemet et l'apostrophe. D'accord, ça me permet de faire des petites petits actions très spéciales comme ça, là. C'est sympathique. Ah, C'est qu'ils sont coréens ces trucs. Puis, euh, ils ont une drôle de manière d'avancer, quand même. C'est <rire> bizarre. Attention, j'essaye d'appuyer, en fait, sur les touches encore. Hop. Oh, regardez la vitesse à laquelle il est arrivé. On aurait c'est même pas, ils courent même pas en fait, ils glisse les mecs. Voilà, là, je suis invisible, c'est la quatrième euh, fonctionnalité de mon truc. Je suis invisible. Combien de temps ça dure Je sais pas. Hop là, lui il se fait attaquer par des chiens. Regardez là, mais, mais c'est même pas, pas qu'il court, c'est... Il manque quelque chose là. Il glisse, là, il glisse sur l'eau les trucs. Il a des, des, des petites fusées. Allez. Dieu merci, Et te voilà. L'endroit grouille de ces molosses. il a fallu que je me planque là-dedans pour leur échapper. Faut que tu m'aides. Je peux pas partir avant d'avoir triangulé le signal, et ça grouille de loups vipères C'est une mission prioritaire pour le commandant Falco. C'est pour surveiller les activités des navires, je crois. Mais ça marche pas. Calme-toi. De quoi tu as besoin J'ai besoin d'un signal, et j'ai jamais fait ce genre de truc. Bon. Tu peux rentrer à la base. Je vais verrouiller le signal pour toi. C'est vrai Ah, tu me sauves la vie. Il faut que t'ailles à quelques kilomètres au nord-est. C'est là-bas. Eh ben oui, évidemment, comme on est super généreux, euh, on se dit, tiens, euh, on, va, on va lui permettre de, de se barrer, et donc on va faire le sale boulot. Alors, d'expérience débloquée, débloquée, j'ai débloqué des trucs, mais je sais pas ce que c'est, le pack soldat. Euh, ouais, c'est par rapport au niveau, j'ai dû gagner un niveau. Euh, alors, on va faire un truc, c'est que là, c'est vraiment trop hardcore. Voilà. Oui, j'applique ces modifications. Vous euh, voyez donc ça doit être bon. Voir si ça rame un petit peu moins parce que là franchement ça accroche avec quelque chose de dingue. Et je vous laisse à partir de maintenant la euh, partie gameplay de 5 minutes. est parti pour la base avancée. Prends un et remonte la rivière pour la rejoindre. Et voilà donc une nouvelle mission à, à récupérer l'autre Kendra. Je sais même pas où c'est qu'elle est. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine là C'est quoi ça Téléportation, conquête, téléportation. Euh... Ouais, je suis là. Il faut que j'aille là. Il <rire> faut que j'aille de l'autre côté de la Le truc. Euh, ouais, sauf que là-bas, ça marche pas. Donc cette machine ne sert à rien du tout. Voilà. Et on va pas, on va pas faire la mission parce qu'il faudrait sortir par là par le portail là-bas. Euh, on va pas finir cette mission. Ce sera donc tout pour le jeu Avatar: The Game. James Cameron.